-là. Salut les amis, je suis avec Didier Gélanor, un oh nouveau oh conférencier, nous sommes à Biarritz. Nous avons ici Sophie Guédon. Et je les amène voir un, un spectacle extraordinaire. Juste que là, c'est un petit peu mouillé. Voilà, profiter un petit peu de la beauté, de la puissance de la nature et faire profiter de ça euh, à vos amis, à vous-même. Ça fait du bien, c'est ressourçant, c'est puissant, la puissance de la mer. Alors, t'es mouillé C'est génial, très mouillé, très mouillé, très mouillé. Bon, sur alors on espère pouvoir voir, vous montrer des, des vagues qui arrivent, c'est impressionnant. Attention, il faut être préparé. Gars, il faut là. être préparé, là. Hein. <rire> Oh et voilà, on l'a eu, voilà, on vous a partagé un petit peu l'eau salée de l'océan Atlantique, voilà, on vous a amené avec vous, simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis, ciao